C'est la rentrée des classes, je sais que vous êtes tristes et cette vidéo est là pour vous rendre heureux. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur le Game Pass Challenge. Game Pass Challenge, qu'est-ce que c'est C'est une LAN organisée par Zerator, comme pour la Zilan. C'est un événement qu'on a pu découvrir du 28 au 29 août 2021. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme une Zilan, sauf qu'il y a moins de joueurs et moins de cash prize. Mais ça, le cash prize, on s'en fout parce que... Bref. Alors sachez que ce genre de vidéo, ça met énormément de temps à faire. Ça demande énormément d'investissement. Du coup, voilà, je vous le demande. Si vous avez la possibilité de vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, de laisser un pouce bleu pour référencer la vidéo ou même un commentaire. Et c'est le genre de vidéo qui, malheureusement, seront... sera certainement un peu moins vu parce que c'est pas une ZLAN, c'est un Game Pass. Mais pourtant, ça demande autant de temps, même plus. Et surtout pour ce Game Pass où j'ai essayé de créer un truc un peu différent, de vous faire une partie vlog, une partie un peu derrière les coulisses. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. A l'occasion de ce Game Pass, il y a Lorine Pologa, pour ceux qui connaissent, qui est streamé sur Twitch, qui nous a fait des petites cartes avec Gil, représentant notre équipe. Ces petites cartes sont achetables sur sa boutique, et en fait elle m'a proposé d'en faire gagner tout simplement sur Twitter Et du coup je vous propose de les gagner avec moi En fait c'est toujours une carte collector, ça fait plaisir Et en fait si ça peut vous faire un petit cadeau etc Bah tant mieux Pour ceux qui veulent plus d'informations, bah, le lien est directement disponible dans la description Twitter est une des plateformes que j'utilise le plus avec Instagram c'est pas un polo sur les deux Et euh, ça vous permettra justement d'être au courant de tout ce que je fais Quand je pose poste pas de vidéos, quand je stream pas Bah je passe ma vie sur Twitter et Insta bah vous le verrez Pour ceux qui ne connaissent pas les LAN En gros c'est on prend notre PC et on vient dans une salle Et on joue tous dans la même salle pour faire simple Donc là il y avait 100 personnes qui étaient présentes dans la même salle Pour jouer ensemble D'ailleurs des petits plans sur la salle qui étaient magnifiques Franchement pff, le dé la déco était ouf En plus on avait le plateau principal en face de nous Pour cette vidéo vous avez la chance d'avoir un vlog Je remercie encore Bunkhead Qui est le cadreur qui nous a accompagné pour notre Game Pass vous allez avoir pas mal de plans qui sont tournés par lui, pas mal de plans qui sont tournés par moi avec ma petite caméra. Le vlog de la dernière Zilan vous avait énormément plu et ça me fait trop plaisir parce que bah, du coup, genre, ça m'a poussé à en refaire un ici et même à monter d'un cran pour prendre euh, Bunkhead avec moi pour euh, cadrer la compétition. Et du coup, n'hésitez pas à donner vos retours vis-à-vis -vis de ce vlog, vis-à-vis -vis de ces plans qui sont pris en off, qui sont pas du streaming parce que bah, c'est comme ça, c'est pour vous, ces cadeaux. Et, euh, et si vous avez des avis à donner là-dessus, n'hésitez pas à le donner dans les commentaires. A la différence de la Zilan, cette compétition ne concerne pas 200 joueurs mais bien 100 joueurs. 96 pour être exact. 49 équipes de 2 joueurs vont s'affronter en deux jours de compétition avec des phases bien évidemment très différentes. On a dans un premier temps une phase 1 composée de 6 duos, uniquement 2 duos se qualifieront pour la phase 2. La phase 2 vous la connaissez bien évidemment, 4 équipes et une seule équipe se qualifie directement pour les demi-finales. Autant vous dire que ce n'est pas très facile. Pour cette édition j'ai participé encore avec mon duo de toujours, The Guild 84 que vous connaissez bien évidemment. Pour cette édition du Game Pass Challenge, vous pouvez retrouver 7 jeux, Knockout City, Overcook qui sont joués uniquement pour les 4 meilleurs duos en demi-finale Minecraft, Halo 2, Worms, qu'on retrouve régulièrement pour les autres Z-LAN, Et Picunicu, le speedrun de ce Game Pass Bien évidemment, comme chaque LAN organisé par Zerator, on a toujours droit à un jeu un peu troll Comme la dictée, le calcul mental, GeoGuessr Cette fois-ci, ce sera Excel Et ouais, on doit enlever tout ça Dieu a une qui verra ça. Non. Oh, <rire> oh mon Dieu, Dieu. <rire> Regarde-moi la bête. Regarde-moi le colosse. Tout ça pour rentrer dedans. Là. Regardez, regardez. C'est aussi grand que mon chibre. C'est l'étape minutieuse parce que je sais que tout rentre, mais euh, ça se peut que même en ayant tout rentré, il n'y ben a pas tout qui rentre. Cette phrase n'est pas du tout Tu bon, C'est que c'est vrai. Hein. Ouais. C'est quoi C'est une phrase que tu aurais pu dire à un papy. Allez, on met la vitre la vitre fast. C'est comme papa dans maman! Alors qu'est-ce qu'on mettait là? Non, on avait mis un truc pour pas qu'il bouge. Oh, tu sais quoi? Non, pas une banane. <rire> ouais, je pense que c'est pas bien les cochons. <rire> Écoutez, j'ai l'impression que tout est prêt et qu'on peut directement partir pour, cette, pour ce Game Pass. Très fatigué, allez à, à, à bientôt, tout de suite, instantanément. Je sais pas quand. Ça se voit à ma tête que j'ai mal dormi, enfin que j'ai peu dormi. On va réveiller Bichard directement. Paresse, paresse, il est l'heure d'y aller. Oh le bâtard. <rire> Il est actuellement 5h22 et euh, dans quelques heures on sera à Lyon euh, avec toute la clique de la mafia UHC, nos potes euh, et euh, on sera au sein du Game Pass. Euh, il est possible que je dise pas Game Pass tout le temps et que je dise de temps en temps parce que, genre, j'ai fait que les z du coup, c'est mon à... premier Game Pass du coup, ça. Vous savez, c'est le même événement, c'est vert, c'est bleu, c'est une LAN, c'est la même chose, sauf que voilà. Ah ouais, regardez, vraiment 5h22, genre. T'en vois même pas. 5h22. Putain, la galère. Je suis éclaté. Je sais pas comment on va arriver à la bonne destination. Pour ceux qui se demandent pourquoi on part aussi c'est simplement parce que Bunkhead qui monte cette vidéo, salut frérot, euh, arrive en avion à 7h30. Et euh, Et vas-y, genre, euh, je voulais pas le laisser tout seul. Genre, je suis un bon pote en vrai. En vrai, Bunkhead, je suis un, je suis un pote ou pas Mais voilà, il arrive en avion à 7h30, et du coup, on voulait le laisser le moins tout seul possible à Lyon. Du coup, on s'est dit, vas-y, on vient tôt et on passe la journée avec lui, quoi. On va passer un bon moment. En tout cas, je suis douché, je suis prêt à partir. J'ai vraiment, genre, tout à descendre là, dans le garage, dans la voiture. J'ai deux valises, trois valises, un sac à dos, euh, Trois cartons. Bref, on n'est pas dans la merde, mais ça va être un bel événement comme à chaque fois, toujours. À chaque fois, on prend du plaisir de ouf. Euh, et voilà. J'espère que vous serez aussi rendez-vous euh, en stream. Voilà. Allez, à tout de suite, tout à l'heure. Je sais pas où. Putain, qu'est-ce que je me sens trop con. Je me sens trop con. C'est terrible Regardez-moi. Ça, c'est le corps du sum. Salut, j'ai le sum. Putain, on a fait une heure de route pour rien. Je suis au même point qu'il y a une heure. Je me suis levé une heure plus tôt. J'aurais pu me lever une heure plus tard. Et tout ça, pourquoi tout ça pour ce sachet là Celui-là là Je savais que j'aurais dû le mettre dans la voiture en premier Le pire c'est que je savais que c'est celui-là qu'on allait oublier Bon attendez, est-ce qu'on peut pas prendre à manger quelque part On va prendre ça Les gars, des galettes de vie avec du chocolat dedans C'est genre en mode, je grossis mais pas trop Attendez, j'ai une idée Je vais faire croire à Sammy qu'on l'avait dans la voiture On l'avait dans la voiture Alors. Si, il est derrière Il est là mais Non c'était pas un sac-bo de... Je rigole dehors. Ça c'était marrant ça J'ai tellement eu peur qu'on ait fait Oh le soleil est trop beau d'air, regardez-moi ce ciel Putain ça ferait tellement une si belle jolie photo Insta Si j'étais photogénique Non mais en vrai si je ressemblais pas à un hippocampe Je vous jure que je ferais plein de photos Insta <rire> Oh file moi ça En fait pour vous dire Le, le porte-téléphone là, il colle plus à mon pare-brise Je crois que Samy a trouvé la solution Je pense que le porte-téléphone Il est sécurisé oh, Regardez-moi, dites-moi s'il est bien sécurisé avec le scotch Et devinez quelle est la ville qu'on voit devant On va avoir besoin d'un très grand zoom Parce que là, Et je pense même pas qu'on zoome bien Pas oh, sur une grosse différence T'as loupé un truc T'aurais pas zoomé il y avait une planche de bois qui Un replay sur la planche de bois Si on la voit, si on la voit pas bah y a rien Non mais voilà on est en train d'arriver D'ici une demi-heure on sera directement dans Lyon On a aucune idée d'où on se posait avec Bunkett Parce que comme vous le voyez on a aucune place Genre vraiment On peut pas le prendre avec nous on aurait bien aimé, à moins qu'on le cale à côté des roues. Je suis pas sûr que le mec a envie de passer sous le pare-choc. En tout cas, voilà. Euh, N'hésitez pas si vous venez de Lyon à mettre des petits endroits où on pourrait se poser. Ça peut être utile pour les prochaines Zilan. C'est si trop, on n'en fera plus jamais. Ah merde, c'est Voilà. On va voilà, se ranger. Voilà. Voilà, voilà. Bon allez, sur ce, euh, rendez-vous quand on aura vu le banquet. Là. Le banquet. Regardez moi qui vient d'arriver Il est là On l'a pas perdu C'est incroyable Tiens, je, je te l'offre Merci mec De rien Salut salut, allez, salut. Toi. Mec ça pue le fait mec dans la voiture <rire> Ah ouais c'est plutôt stylé Lyon. Mais c'est simple Oh regarde-moi cette tru là vrai, je Elle est toute petite T'es mal le bus es mal la taille du bus es Est-ce que t'as déjà allé chez les deux roues d'un bus ouais, Eh hey, Samy Oui. Hier c'était la journée internationale du chien. Du chien. Ouais. Bonne fête vraiment honnêtement je pense que je la note vraiment moins 5 sur 10 ça Genre vraiment j'ai honte ouais, t'es bien un peu oh non franchement t'es pas cool mec <rire> franchement t'es pas cool oui, mec allez allez allez, allez. allez, allez. Attends, attends attends bon allez, on va l'encourager ouais, on va l'encourager allez on y va allez va on y va Allez, y Allez, on y va, allez, on allez, y va allez, allez, allez, allez, allez, allez <rire> Ouais, moi je... oh, aussi. Ouais. Quoi C'est autre chose ça hein Non, c'est quoi non, non, mais... Les B95D quoi <rires> <rire> <rire> non, non, mais genre en vrai, les belles vues, les belles montagnes et tout, j'aime trop ça. Regarde, regarde, on dirait, on dirait, on dirait, regarde. Regarde, il y a la mer. Mais oui, alors que non. Regarde. <rire> bon. c est... C est ah, et on a croisé vraiment J'ai vraiment été déçu. C'était pas si ouf. On était en surexposition. exposition Rires oh C'est beau ce bâtiment, hein. Je sais pas c'est quoi, mais c'est quoi? C'est un collège! Oh là là là. Jure, collège La Tourette! Putain, ouais, c'est sympa le quoi votre collège là! Statistiquement, il y a un mec dans le chat qui est dans ce collège! Est ça? Euh, ouais. collège La Tourette? Est-ce que t'es au collège La Tourette à Lyon? Ah, j'ai envie de faire un plan. Tu cours en montant ces escaliers et tu redescends. Pour combien? Bien, Avec les verses. Non, Je voir ces 4 Ok. 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 C'est à moi d'y aller hein ouais. C'est moi qui t'ai posé pour combien t'es con Oh <rire> <rire> ah, putain j'ai cru que c'était bon Putain mais regardez moi les escaliers que je vais devoir monter genre Eh <rire> hey. Mais regardez moi cette c'est hein C'est trop un endroit de date vous savez quoi, je vous donne le nom de la rue Si vous voulez date une meuf sur Lyon, il y, y a un truc à tirer là. Il y a un truc à tirer, c'est la rue Ozanam, voilà. Si vous voulez date votre meuf ici, il y a un truc, enfin votre meuf, votre crush, votre soeur, enfin bref. Vous êtes content T'es content Oui. Bon les frérots, c'était bien cool de se promener à Lyon. On a fait ça pendant combien de temps Une heure, deux heures ah ouais, En vrai, ah ouais, en vrai ah ouais, deux bonnes heures heure. hein. Deux bonnes heures, bonne heure, on, on s'est promenés, mais genre on savait pas où on allait. Genre, on a... Là, on se rend chez euh, Nico et Tita, euh, dans leur Airbnb. Ils nous ont invités genre, gracieusement. Mais ça va me faire, ça va faire plaisir de les voir, parce que c'est vrai qu'on se voit tout le temps pendant les LAN, etc. On n'a jamais trop trop se parler. Et là, le fait de les voir, genre, tranquille, sans stream, sans rien, juste tranquille entre ouais, nous, ouais. ça sera cool. Ça change voilà. tout. Ça change tout. D'accord. Ouais, genre, ça fait un truc bizarre. C'est un repère. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais genre c'est un plus un feeling, genre je le passe plus les yeux fermés que les yeux ouverts sur ce, ce jump en fait. Ouais là c'est bien. Là t'as trouvé le moyen de le rigueur. Mais what the fuck oh, je... C'est fort. fort Du coup, coup je peux mettre mon père quand même hein. C'est le moi je suis libre, je comprends droit non plus. J'ai zi Ah ouais bâtard Eh t'imagines un retour, là. <rire> <rire> je me prends comme un gars, une vraie YouTuber, genre. Bon on est avec Samy, Bunked Et il y a haut. Je pense que je te cadre très mal C'est bon vrai. ça devrait le faire On est actuellement dans l'airbnb à 16 personnes La villa bien évidemment quand on l'a appelé La villa Game Pass Je vous montre un petit peu rapidement On a une chambre ici qui va être la chambre justement De euh, Samy, Bunked et moi Le euh, salon est... mais tu montes la chambre directement Il y a le salon Bon en fait Mais je vous montre pas... à la fin Il a pas de contexte Faut que dans la tête des gens Mais vas-y reviens Vas-y faut que tu sortes Mais vraiment faut que tu fasses un contexte pour Ok ok ok vas-y Oh laisse moi faire mon room tour frérot voilà. Nous rentrons nous sommes dans le hall d'entrée voilà. Nous avons le choix entre deux portes À gauche à droite À gauche il y a les chambres Et un petit salon Et à droite il y a la cuisine Et le grand salon À gauche nous rentrons Et vous voyez bien évidemment Un petit salon avec Dali qui est posé Tranquille On a qui était sur le point de se changer On t'a vu On t'a vu non bien sûr. On a une deuxième chambre qui est présente ici, une troisième chambre qui est une présente ici, et après une troisième, il y en a une quatrième qui est présente ici. Sans oublier évidemment, plus loin, là, c'est quoi ça Et la chambre et la chambre. Voilà. Ici, regardez-moi ça. Genre on a vraiment plein de vases. Regardez, c'est moi les gars. Il y a aussi euh, une douche qui est présente ici, une petite douche tranquillou. Et je crois qu'il y en a d'autres aussi. genre J'ai pas très bonne. Bas... Quelle, quelle est cette porte On découvre des portes. C'est aussi une salle de bain. Ok, en fait, il y a deux salles de bain. Ah oui, oh là là, Pour de là. Oh mais je attendez pas. je. Mais moi je sais pas ce que ça. Mais what the fuck de secours, frère. Oh, est quoi ça Mais what the fuck Eh je vous jure que j'ai peur. Je vais croiser des espèces, elles sont pas sorties depuis 84. Et du coup, là on vient sur la deuxième porte que vous avez vue tout à l'heure. On va rentrer et on arrive sur le magnifique salon. Concentration Vas-y. Et tu mettrais une petite musique épique, bande noire. Euh... Okay, okay, okay. Non, on, on voit tes fesses là Samy, on voit te, tes fesses Alors, En tout cas voilà, vous pouvez voir on a une gigatable, on va être 16 ou 17 dans l'Airbnb. Je pense que c'est un ancien magasin, parce qu'il y a plein de stores vous savez Plein de, de stores aussi genre métalliques comme ça, même dans les chambres Oh il y a un extincteur. Il y a un extincteur. Il y, y en a deux, deux. Est-ce que c'est pour euh, éteindre la flamme de tes yeux oh. <rire> Tu peux regarder il y a quoi dans Ruse ah, Dans Ruse Mais c'est fermé à clé Je pense que c'est fermé Mais non c'est pas les premiers soins <rire> Il y Alors les gens il y a un classeur rouge On va faire une découverte extraordinaire oh, Il est énorme C'est quoi ça Non mais si c'est l'ordre on va regarder Dalil hein. Registre unique de sécurité et exploitation ah. What Là bah, c'est de la merde ouais, En vrai c'est de la merde La caution J'ai fait tomber des feuilles les gars Voilà je vais te balance. <rire> Motif de la caution ah. il, reste, hein. il a cassé le ruse <rire> Regardez le registre Il est terminé vous voyez ma giga cicatrice? Bonjour, cool. je vous raconterai pourquoi j'ai une cicatrice ici. Mais en gros, pour vous expliquer, c'est juste que je me suis fait attaquer par des lions quand j'étais en Amérique du Sud en 2004. Bref. pas, genre juste tomber? Non. Faut pas de quoi tu parles. Non, mais coincé... laisse-moi faire, laisse-moi faire. Vais... Vas-y, vas-y, vas-y. Regardons Daïl. Il... Daïl, ça tombe, c'est ta faute maintenant, ok? C'est okay. toute ta responsabilité. Attends, déjà, tu ne mets pas ton essence là. Oh, le coince bas genre. Oh là, il peut plus. Trop fort! Ruse. Ruse. Je suis rusé. C'est ce que j'allais dire? Ah. <rire> On dit en premier, on fait le mettre de l'autre côté. Et on m'a dit, oh non, mais c'est pas la bien, c'est une meufieuse, bonne de, de salaud. Ah, tu veux qu'on se tape Non, non, on va pas du chocolat, les gars. Ouais, c'est vrai. <rire> oui, là tu montres Pas tout Enchanté Enchanté. Qu'est-ce que tu voulais me dire J'accepte de donner 5% de mon cash-price des demi-finales si euh, bah, du coup on y va. À Samy. Ou si de se... finale ouais, nah, nah, nah. Non, non, non. Pourquoi ça Pourquoi Pourquoi euh, pour oui. les transports de ma centrale, sans laquelle je ne pourrais participer à la LAN. Merci Samy. Je t'en prie. C'est normal Badou. Allez, Allez c'est parti là, le, le mix il est pas bien fait les gars là. C'était ouais, dur pour moi et j'ai pas, pas cette force. Hein, T'as pas cette force Ciné spatouille. Oh le bad Oh le bad Oh les pauvres Et vous bon, vous êtes avec qui On est tout en bas à droite On est en C'est bon on vient de voir notre poule les gars Regardez on est tout en bas à droite je sais pas si ça va être possible de voir ah, là. Bon. The Guild et Bicha. Oh je suis à l'extrémité en bas genre. Et en fait, on a la poule verte. un poule well vert. je pense oui, que vraiment n'importe qui qui a jamais joué au jeu, enfin, qui a jamais joué à Excel, non, enfin, qui a jamais, ah jamais, jamais au jeu, ah, je, je joué joué mais... Qui a jamais lancé Excel ouais, peut se débrouiller. écoute-moi. Si mes peluches disparaissent, je te tue. Et je tue toutes les gens qui sont à la lane. Ok Surtout Banana. Banana, c'est la peluche que j'ai depuis tout petit. Je la prenais dans ma bouche quand j'étais petit. Personne n'a... Non, c'est parce que, enfin... Non mais non j'ai appris une... enfin, un jour si j'étais en mode de... oh là là Ah ouais ouais Oh c'est dur oh, Allez c'est ton tour Oh putain <rire> Alors comment le réveil Oh frère, ouais, il est euh, franchement... Il fait froid ou truc Ouais il, est... il fait gaffe et froid Il fait froid ou fait... fait... Mais en fait je pense qu'il fait vraiment froid on est peut-être tu sais, dans un vieux garage qui <rire> est, ah, juste... <rire> <Il> est juste <rire> des fêtes les gars. C'est vrai que en vrai, niveau isolation quoi c'est. <coughs> Mais par contre, on va... on va pas aller à la salle comme ça, on va s'arrêter à une boulangerie. Ah oui. Petit croissant, hein T'es d'accord Petit café, croissant. Petit café, croissant, bien.. Petit une petite chocolatine là. Ouais. Mmh. Non, au cas où ça marche pas, que je peux déjà prévoir, c'est à 2 C'est bien Je suis si tu me fais un partage, oui, non, non, partage sur Discord, Partage Discord et tout, ça Juste pas nitro, j'ai pas la M80, Salut à tous, bonsoir. Attends, est-ce que que ça marche pas Est-ce que ça marche Oui, ça marche. Oui, ça marche. Trop frais hey, Vous avez vu hey, En vrai Y'a un truc, non? Je suis beau gosse aujourd'hui! J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, on est ensemble pour le Game Pass Challenge! C'est parti, c'est aujourd'hui, on est le 28 août! Euh, je, je vais juste vous montrer, euh, pour ceux qui veulent savoir où on est dans la salle. Là, là, on est juste à côté du plateau, donc vous voyez Zerator et Étoile euh, qui sont en train de cast. Et en fait, en face de nous, euh, il y a pas mal de monde. L'éclairage est à chier, c'est parce que je suis avec une petite caméra. Euh, et en fait, on est juste sur ce côté-là, voilà. Et juste derrière nous, on a les gars, euh, Frigel de la Cop Team. Regardez, Frigel aussi, il est en train de montrer avec sa cam! On fait un stream, c'est... Ah Fréchiel, salut Salut Fréchiel Ça va <rire> en, en orange, vous avez peut-être vu sur le stream de Zerator tout à l'heure, il y avait un, des ouais. couleurs par rapport au ouais. plateau. Nous, on est en vert. Et tous ceux qui sont en vert... Tous ceux qui sont en vert sont dans notre poule. Ouais. Ouais. J'ai ramené des peluches et j'ai hésité à les cacher, mais euh, ouais, vas-y. Euh, je veux juste caler juste ma référence personnelle au fait qu'on a 100% de chance de gagner cette LAN. On va aller en finale. Tu sais pourquoi Parce que mec, j'ai ramené mes crocs. Oh là là. Je vais ramener mes Crocs. On n'a pas le droit de parler debout. debout, debout, on pas debout. Oh merde, pardon, pas pardon, pardon. Excusez-moi, pardon. Excusez on pas excusez -moi, excusez -moi. On pas les gars, j'ai Crocs. Attendez, j'ai un carton. Ils sont Vite. là, ils sont là. Ils sont là aujourd'hui, ils sont là. On Et va les mettre ici. <rire> j'aime trop, j'aime trop, trop j'aime trop. trop. Alors, par contre, en termes des caméras, vous voyez que les caméras sont pas incroyables. C'est parce qu'en fait, on a des problèmes de lumière. Que les lumières sont trop bizarres, elles euh, sont jaunes. Regardez, si je souris, on a l'impression que je me suis pas lavé d'un depuis 3 semaines. Après c'est un peu ce qui s'est passé parce que il vous le dit pas mais euh, bon moi je voilà on a pris un Airbnb on est 18 faut savoir hier soir c'était le bordel. Non je me suis les dents ce matin mais c'était la première fois depuis trois semaines. Ouais ouais Tu Fais des trucs comme ça, n'hésite ah, pas à te muter Ah me mute Ah ça, pardon moi, es officiellement si sourd, mais moi aussi, je suis à côté de lui les gars Moi aussi, je suis là frère On y a un mètre qui nous sépare, on a même pas de... Oh là là, c'est pas très Covid, on a pas de masque hein. oui, Non, ne mais... vous inquiétez pas, nous sommes en test négatif Soit vacciné, soit test négatif Oui, j'ai pris un pleurs. petit truc dans le nez et nous débutons cette compétition avec Halo 2. Halo 2, 1 FPS. J'adore les FPS. Sachez que c'est vraiment mon main game. J'aime trop ça en fait. Malheureusement, Gil déteste les FPS et ça s'est vu. En phase de training, il avait beaucoup de mal et dans la compétition en général, des fois, il galérait un petit peu. On va quand même essayer de tirer notre épingle du jeu parce qu'on est l'une des équipes qui peut justement le plus performer durant cette partie. Pour Halo 2, on va jouer sur deux parties différentes, deux cartes différentes. Une carte très ouverte, un peu la jungle, et une carte plutôt fermée où ça va beaucoup jouer à une métraillette. On est chaud les gars. C'est parti pour le premier match. On a un bon niveau sur Halo, on sait ce qu'on veut bon, En face y'a des gens, en face y'a des gens mec. Ça te shoot. Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis en bas, je suis avec toi. En bas, en bas C'est toi. Bah il a pris. Okay, attends, attends. Ça coup, lance coup, des grenades là. Oh, je... Non mais moi je suis mort. Je lance des oh. grenades. Je... je suis bon, bon, je bon. en face, j'ai okay. retourné à côté. Euh... Je suis derrière, il y a des gens. Le jaune est sniper. Le jaune est sniper. GG, on a oui. sniper. On essaie de prendre un max de kill hein Nice, ça shoot. Non frère, j'arrive pas là. Non, je suis quelqu'un, toi. Je suis derrière toi. On y va Là Oh, c'est une le jack Mort Ton mate Ouais, là, je, suis, je suis en bas. Hein. Mort, c'est bon, j'ai tué les deux. Vas-y viens en bas, je suis mort encore, mais c'est pas grave. Je, je spawn à côté de toi, je suis sur toi. bah non, je suis sur toi. Ah, j'ai pris leur kill, là. je suis content. J'ai pris leur kill et je crois mort. que j'ai donné le, le kill à. Mec, on est vraiment bas là. Je vais pas ah ouais. stresser, mais on est vraiment bas. Ouais, on est vraiment bas. Je vais se mettre une Oh, mais y'avait son mate encore, putain. Il joue vraiment bien, il joue vraiment bien. Est il est collé. C'est pas grave. On remonte, ah, remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Mec, il nous faut pas beaucoup de kills pour pouvoir remonter top 2. Oh. Ça monte. Euh, ça arrive, franch... ouais, ça arrive. Ah, on est 3 les 3 Troisième, ça va, ça va, ça va, ça va. Troisième, ah oui un troisième. Tom, c'est bizarre. Oh, ça va, ça, non, ça, on est, va, on est, on ça va. On est égalité, on est égalité. On est égalité. On a... avec un kill de plus, on était top 2. En vrai, je suis pas content Je t'avoue je, je, je suis non, pas, je, pas je, satisfait moi non plus Je suis ah, pas, pas satisfait mais Non je suis pas satisfait mais Pff, Ça aurait pu être pire Attends, Moi j'ai rien compris au début frère oh, On, va, aurait du... fait... On aurait dû finir premier Bon une première partie qui s'est passée Pas comme je voulais Je suis un peu déçu Vous pouvez le voir dans mes réactions On va essayer de faire notre mieux pour la deuxième Malheureusement pour la deuxième Il s'est passé quelque chose Qui n'était pas vraiment prévu Ça lance Ça lance Sur le chat Bonjour. Mon B ça crache Mon stream crache au pire, c'est qu'une game pour relancer après. Vers toi. Mort. Y'a un gars en bas. Oh, il est là. Mort. Il m'a tué aussi, mais vas-y. Le BR, c'est le battle rifle. Qui est pour les fans de la série Halo Qui rifle toi Rifle. Rifle Rifle, battle rifle. Tu shield. Tu shield avec ton rifle. Là, je suis en chill. là. Là, t'es en chill avec ton rifle. Là, je suis en chill. On va se Là, là, y'a un gars là. Vas-y, verres verre. Mort Kalino. Ah oh, j'ai tué les deux. J'ai un deux, 2 c'est bon. En face y'a quelqu'un. Mort, j'ai l'épée. Vas-y, vas-y. Euh, moi j'ai. Mort, Vers toi. J'ai grippé. Il est au coup de poing. Euh Gonad Oh dommage. Euh, là en face, regarde, regarde tous les gens qui ont mis deux. Go go go. pas, je vois pas, je vois pas, je vois pas. Mort. Bon mort. Nice. En face, y'a un gars. Ah, je vais mourir. Moi, je te le dis, ouais. On est premier, on est premier, on est premier, on est premier, on est très bien, mec, d'accord Ok. Euh, ouais, ça se voit là. Voilà, ouais. Mort. J'ai plus rien, j'ai plus de vie mort, mort. Putain, on est trop fort. Derrière toi. Ouais, là. Ton mort. mate est là. Ton mate est là. Mort. Putain, trop fort, mec. On est trop chaud là. Bon, on est bien. Huit kills, 8 kills, 8 kills et on a gagné. On a, on a gagné. Je Allez! Là devant, devant, devant! pas vu. Je vais chercher, je vais chercher, je vais chercher. Vas-y, va vas vas le chercher. Vas-y, full shot. Mort de l'autre côté, ok là-haut. Euh, c'est où? No, no, no, no. Ok, j'ai pas vu, je suis mort. De kill, de, 2 kills, 2 kills, 2, 2 kills. Kill, kill. Au point, tu mets une grenade, tu fais ce que tu veux, même si tu te avec tes fesses, je veux savoir C'est bon, c'est gagné! 10 secondes, il reste. 10 secondes de match, il reste. Ok, c'est bon, lance c'est grenade, lance grenade. Tiens, deux mecs au-dessus de moi. No. Et tu sais quoi Ils ont fini deuxième On est premier frère On a gagné Halo Putain oh, Attendez je redémarre mon stream moi pour Tiens le rattrapage de fou frère Et on finit premier de notre pool sur Halo On est plutôt content Une belle performance en deuxième partie Nous a permis justement de remonter les points qu'on avait perdus Durant la première On enchaîne tout de suite avec le deuxième jeu Worms Worms est un jeu un peu spécial On le voit beaucoup dans les autres LAN en fait On va devoir placer 4 verres Deux verres pour moi 2 verres pour Gil Et ça Toutes les équipes Ça veut dire que dans une map On va pouvoir retrouver 24 verres ça va être, franchement, une baston sans nom, en fait. La particularité de ce jeu, justement, c'est qu'il est décrit comme un peu aléatoire, bien que le skill est important pour performer à haut niveau. Ce qui se passe avec Worms, en fait, c'est que si une équipe a décidé de te focus, bah eh ben elle peut. Et si tous les joueurs ont décidé de focus une seule équipe, parce qu'elle est première de la poule, justement, pour la faire descendre et la faire arriver dernière, et eh ben c'est possible, en fait. Bah Du coup, bah, tu peux te faire ruiner ta lane sur ça. À toi, maintenant, de justement user de stratagèmes pour essayer de te cacher et essayer de durer le plus longtemps. Pour Worms, on aura donc deux parties aussi. Et c'est le cumul de nos places de deux parties qui fait justement notre place dans la poule pour ce jeu. Bon. C'est moi. Tu mets là Ouais, zoom, zoom et mets-toi bien dedans. Ouais, vas-y. On se met où Le plus haut possible, hein, je pense. Hein. On va se mettre au milieu de tout le monde. Hein. On va se mettre là, je pense, hein, par ici. Hein. Euh... Parce que je me mets encore plus haut. Quickly. En vrai. KB, mais vas pour l'instant, ils peuvent pas, en vrai. Place, place. Je peux pas. C'est bon. Tu mets au-dessus Pas mal. On va me caber si je me mets là Ouais c'est bon. Là il peut pas me caber ouais. Il peut pas aller derrière moi là Ce qu'on qu peut faire par contre C'est lui niquer tout de suite son verre Mais on va lui niquer tout de suite son on verre hein frère. changement de verre Hop on le pousse Par contre je m'appelle ah Jules oh, ah, non, non, oh. oh non c'est bon c'est trop bien C'est pas grave Ensuite ça va être un autre gars Je sais pas ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il fait Il est paumé. Qu'est-ce qu'il nous fait frère Attends attends attends Mais il a tiré où Il a tiré dans le vide C'est pas grave c'est pas grave Bah là, là je le tue hein Ah je vais des dégâts. Oh Qu'est-ce qu'il va faire Galino Est-ce qu'il va nous baisser là je pense Galino Tiens je te jure hein, il fait tomber, hein. ça touche hein Ah ouais il a gagné Il a me dit Ça je te l'avais dit ce verre là il pouvait te toucher en bas Ok donc Oh c'est bien joué ça Oh c'est pas mal ça ouais ça brûle en plus Il est très fort Oh let's go Il est très fort Oh let's go Là ils ont tout intérêt à aller tuer I love her smile Ils sait ce qu'ils vont faire d'ailleurs Ouais, ça passe, par contre, ça c'est de la merde. Ils vont se tuer au passage. Ah, il va... Ah, là, il me baise, il me baise mon verre. Il me baise mon verre celui-là. Oui, il a été mort Est-ce que tu jetpack pas pour aller tuer euh, I love et nous assurer une place de plus Je sais pas. Ouais, franchement, assure la troisième place, s'il te plaît. Non, vous êtes pas obligé hein! <rire> on est obligé! Vas-y, mets dynamite hein! Ça va tuer aussi? Est-ce que ça tue ton verre, je crois? Non, ça tue ton verre! Ça va tuer. Bon, voilà, bah on va être troisième, on va être troisième! Ok, on peut le faire! Oh, mais ça tue aussi! Ça tue aussi, tu penses? Ça nous tue aussi? Ah, ouais, je suis mort! Ouais, je suis 100% mort! Là, tout le monde. Oh bah alors là! <rire> Oh bah alors là, frère, oh bah alors là, oh bah alors là Ah, jusqu'au bout Vas-y, moins 200, moins 200 Ouais Bon, troisième, c'est ok, troisième, c'est ok. Non, non, dans le bus, frère, dans le bus, je jure que dans le bus. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous Putain, dans le bus Oui, oui, oui. Je me colle à lui ou quoi On s'en fout Oh non NP, mec, tant pis. Mec, tu casses les couilles, là vas-y. Écoute, frérot, c'est un logement étudiant, c'est combien le loyer Non, mais c'est pas possible en fait. <rire> Moi je propose qu'on fasse une bonne cohabitation <rire> Chacun sa chambre. Tout casse je pense Il y a une caisse bleue à l'intérieur. Bien joué, bien joué, c'est bien. En vrai. Euh, on a plus de chambre C'est complet oh, Attends, ils sont assis. C'est complet à... C'est SHP hein J'ai nettoyé la cuisine il va prendre des dégâts, il va toucher Waze Madness mais il va prendre des dégâts quand même. Oh, je pas. Mais si ça explose il va mourir là En vrai c'est bien joué hein Ah voilà mais il prend des dégâts du coup ça, ça stoppe son tour. Tu peux pas le TP dans le bus en vrai Ah y'a Galeno dans le bus non Attends, compte les verres Y'a quelqu'un dans le bus, y'a quelqu'un dans le bus, c'est quelqu'un dans le bus. Toi aussi t'as ton bus dans le verre en vrai c'est pas mal hein Euh non, j'ai dit quoi là Ton bus dans le verre <rire> Qu'est-ce que j'ai dit là Je raconte frère Qu'est-ce qu'il nous fait là du coup Il va chalumeau encore oh. Putain yes Mais oh. yes, on a eu de la chape Je suis chalé C'est une baignade, mec, ou quoi là Il va tenter tout pour le tout. Ils sont de toute façon. Ouais, voilà. Oh, si il fait. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh Non Oh non oh, oh, oh. C'était trop bien tenté voilà. Si tu mets un bazooka là, juste là, sous ses pieds, il tombe dans l'eau. Non, non, non Non Je me suis trompé de touche oh, oh, oh, oh, oh. Faut bien tirer, hein Faut bien tirer. Tout ça, oui non oui non c'est quoi cette malchance euh, Je fais quoi Je le fais tomber lui ou quoi Qu'est-ce que je fais Je pense que je mets une grenade à côté que ça me va Je pense que je suis là. Voilà c'est bon. bon. Oh. Ça va tuer de toute façon les deux. Parce que là, est à galino. Let's go, on est deuxième. Oh, il est mort Ok, ok, ok, on a un truc à faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je sais pas que je nous tue tous les deux Trop Napalm Tu veux le faire vas-y hein, vas-y maintenant on Tente comme ça Ouais vas-y, allez on tente <rire> c'est pas grave Yes Yes, yes Oh yes <rire> Yes <rire> Oui <rire> ouais Oh non non non Mais qu'est-ce qu'il fait là oh, Non on avait oublié lui Non Oh, no oh je suis dépité. <rire> Oh non, elle l'avait oublié <rire> gégé, Oh non, gégé, gégé. non Oh non, l'avait oublié Deuxième sur hein. celui-là, deuxième sur, celui deuxième sur Worms. C'est très bien, mec. On avait oublié son existence, frère On finit donc deuxième sur Worms après un petit troll très marrant. <rire> eh les gens, regardez la personne que vous voyez là. Et en fait, c'est la personne qui monte la vidéo, les vidéos ZILAN. C'est Bunkhead les gens. Il est là. Il, il a monté les, les deux vidéos Ziland et va monter la vidéo Game Pass de cette année. Jimmy Boy quoi? Euh, quoi Hein c'est moi, mais ouais, c'est moi. Mais du my my my ouais dis midway. Où est Lilith C'est ta chatte, Lilith. Un bon chat. Ah, ouais, je sais. pas, <rire> pas genre. Pas euh... pas la... Pourquoi ta caméra elle fout le rouge Pourquoi t'es. <rire> <de rire> mais wesh, la caméra elle fout quoi là Non, mais. Dégale-toi, voir. Genre, sors. Ah, ouais, ouais, tout de suite ça marche beaucoup mieux. Attends, mais t'es The Guild en fait. T'es The Guild énervé là. Vas-y, fais, fais non, une tête énervée. Et on enchaîne avec le troisième jeu qui n'est pas un jeu du coup, Excel. Pour Excel, comme je vous l'ai dit, on n'avait aucune information. On ne savait pas du tout dans quoi on mettait les pieds. On nous avait juste dit en décembre, salut, vous allez devoir jouer sur Excel. Il s'avère que Excel, pour cette édition, va être une partie d'énigmes, un espèce d'escape game. On va avoir plusieurs phases à trouver, des énigmes, des liens internet à trouver. On va même devoir se déplacer dans la salle. Il faut savoir que j'étais pas du tout confiant. J'ai des guilds, mais vous allez voir qu'il a beaucoup mené la main. Alors c'est c'est très simple. t'as un dessin à faire en gros en, en, en faisant des cases noires. Le logo du Game Pass par exemple. Okay. Quand tu noircis des, des cases. Sauf que pour trouver les cases qu'il faut noircir, il ouais. y a des énigmes. Avec des indices laissés au bord de la grille. Donc là je pense euh... que ça fait genre. Ça fait, ça fait un truc noir là. Là c'est sûr que c'est 5. Là les 5 à côté, pareil. Tu peux remplir toutes les colonnes où il y a 5. Est-ce que par le plus grand des hasards Est-ce que par le plus grand des hasards, ça ça passerait pas Attends, attends, regarde. Hop, 1, 2, 3 déjà, on a le A. A, D. Je pense pas que c'est un R. T'as 2 et 1. regarde Fais quoi un. tu parles fais, Mets 1 là. Ouais. Et là, mets 2. Je pense pas que c'est un R. Un et 1 là, y a... Rien. Non, c'est pas, possible. Non, pas possible. Je te promets que ça brille. Un indice, un, un, un, un chiffre se cache parmi les lettres. Un chiffre se cache parmi les lettres. C'est un, alors c'est un, c'est ça. Chaque fois une validée, Hop, allez suivant. Épreuve 2. Épreuve 2. Alors tu as trouvé ce lien. Il faut euh, trouver une clé. La, La clé, clé est constituée, constituée de 5 caractères. Il faut aller voir sur place après C'est dans le truc là-bas. La clé Ach. est constituée de 5 caractères. Il y a un 5 quelque part ou pas F, F, B, M, X, X T. C'est ça en fait. on est trop con. F, B. Putain, what the fuck. B, M. X. Le 92. Le 92. 91, 91. Plateau. photo de colle. Tout à droite. vas y ce qui va Vas-y, vas-y. Vas vas allez ah gars Étape 3, régie, régie, régie. manque regie, regie, regie. Là, le chat. C'est un C'est juste... Attends, euh, il manque le 5. Le 5 est-il dans un carré Il est là. Donc c'est là... Oh, tu nous occupes. C'est là. C'est <rire> <rire> moins cher que gratuit. Ensuite, 1, 3, 4, 5. Le <rire> 3, 4, 5, c est... C est... Sudoku time. Oh non Oh non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, étape numéro 2. Ah oui d'accord. Non ça peut pas être ça parce que je suis Là il y a écrit chais. Si c'est chais. Attends. Vas-y, ça y est, ça y est, C'est chais Putain je suis trop fort. Je suis trop fort frère. Alors okay. Épreuve 4. La bah, suite si du si challenge si c'est retrouver chiffré par ce qu'on appelle un code de César. Oui ok ça je sais. J'ai vraiment du mal à comprendre là C'est quoi les lettres qui a le plus Si on trouve les lettres qui a le plus, toutes les lettres qui a le plus ce sont des E Là en fait dans tous les cas, les lettres qui sont le plus ce sont des voyelles quasiment je pense Le message chiffré a été décalé de trois lettres Ouais c'est ce qu'on a dit, vite C'est ça, du coup vas-y Putain je l'avais au tout début, je t'écoutais Donne-moi les lettres dans l'ordre qui sont là, vas-y Mais regarde tout Ok c'est bon c'est quoi La ultima, attention tous les mots utilisés sont importants, n'hésitez pas à regarder les différents onglets avant de démarrer, pour à activer la modification du fichier Ok, allez c'est la dernière épreuve La clé est d'ici quelque part, si tu trouves la bonne cellule, clique dessus, tu le sauras immédiatement Je l'ai passé On a fini C'est bon Et c'est la fin de Axel. merci à tous et à, tous. C est c est bon. à après un petit peu de transpiration et une belle course que j'ai menée à travers la salle, Excel s'est terminé et on finit deuxième. On était plutôt contents, je vous avoue que je m'y attendais pas trop. Et la prochaine épreuve, c'est Minecraft. En fait, l'épreuve Minecraft est un peu spéciale. On va devoir passer plusieurs phases. Le château, qui est une simple course en fait, pour essayer de monter le plus rapidement le château. La partie PVE, il faut tuer toutes les vagues de zombies le plus rapidement possible en optimisant son temps. L'hippodrome, une simple course de chevaux. Le minage. Il faut miner tous les blocs sur une certaine ligne le plus rapidement possible. La course de cochon. bah Une course de cochon avec une canne à pêche et une carotte au bout. Et quand tu fais clic droit, il va très vite, en fait. Genre, c'était quelque chose de fou, en fait. Et pour finir, le jump. Le but est justement de finir toutes ces épreuves le plus rapidement possible. Je te kiffe, je bouche Moi aussi, okay, Damien je t'aime Et pose-moi ah Pas tout de suite Mais <rire> il a dit pas tout de suite les con. <rire> oh mec là, là j'ai enlevé mes crocs. Pour te dire à quel point j'ai le buff, de nos crocs. J'ai oh, le buff. j'ai envie d'enlever mes chaussures et je veux. Enlève-lui, enlève lui enlève Attends, est-ce que tu pues des pieds Ah ça mon gars tu vas vite le savoir. Oh <rire> ça va, abuse pas, je me suis touché quand même. Oh, c'est bon, attends, j'ai pris un ticket douche là. Tu me racontes là. C'est ta combien de douche de la semaine Première. Oh, oh j'aime bien <rire> Faut bien économiser l'eau quand même, attends. Bon allez, on est ouais, parti gars. J'ai bien fait. le Château on connaît, on se concentre. Il faut pas oublier qu'à la clip, notre objectif c'est 3.30. Si on fait 3.30 à la clip, on est très très bien. C'est Koba qui parle. <rire> Je vous... de ce moment tous ensemble pour, euh, pour dire que j'aime ma maman j'aime mon papa j'aime mon frère, j'aime ma soeur et vous aussi Clavier. enchaîne avec le diamant les tables de craft c'est pas mal on a beaucoup de cobweb à casser d'un coup et on enchaîne avec le clavier. J'ai perdu une minute. Hein. Non mais il fallait que ça arrive. On a un bon boost là. On va utiliser ici. Boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Allez, on a la fin. Galil nous vient de finir. Écoute je suis très triste, moi j'ai fait n'importe quoi à la clip Je t'avoue que moi le 4 en minutes en 30, en vrai je fais, je fais un bon temps si je en fais en plus, pas je suis plus pas une temps. minute Premier notre pool hein c'est sûr, avec ça pour cette première phase de groupe, le dernier jeu présent, c'était Picunicu. C'était le speedrun. Tous bêtement, finir le jeu le plus rapidement possible. Et nous, notre PB, au moment de commencer en fait, le jeu, était à 15 minutes. C'était vraiment pas ouf. L'avantage, c'est qu'on entame ce speedrun avec une certaine confiance. En fait, on est directement qualifié. On a un nombre de points qui est nettement supérieur à toutes les autres équipes. Et on est vraiment tranquille. L'important, c'est le seeding. Il faut qu'on reste premier. On lance cette partie de Picunicu vraiment tranquille. On essaie de faire notre PB. On rigole pas mal. Et regardez ce que ça donne. Une honte si vous passez pas la phase 2, il y aura un petit malaise. Euh, oui, frérot. Ah, la phase 2, putain, si on passe pas et qu'on est pas dans les 4 meilleures équipes de la. De la, la, la... Bah, c'est le gros malaise, frère. C'est le gros malaise. Ma ma imagine, imagine t'es pas en demi. <rire> Est-ce que toi aussi, Zadou, t'as eu le cœur qui a battu à. une tornade là Chacun son tour, gros. Y'a un, un empile, empil. J'ai vu la tornade que <rire> tu m'as foutu Il plaît, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai qu'on a la régie à côté, donc ça va trembler, nous. Mais hein. moi, je tremble pour toi. En vrai, ça euh, va, hein. Moi je suis pas si stressé que ça, En fait je parle, je rigole pas parce que j'essaie de me concentrer un peu, tu vois. pourquoi il y a des allées-allées là Mais t'as pas compris je t'ai fait une disquette, il dit je tremble pour toi, mec On s'en fout. Et ben chacun son tour. Salut. Hein regardez la différence de corpulence entre lui et moi sans déconner non mais regardez Vous savez que pour l'instant je suis pas en vrai on dirait que là je suis un petit du corps frère Regardez moi ça <rire> Regardez frère c'est mon garde du corps Salut les gars Ton frère c'est une crème hein. Merci Par contre par contre on va lui dire qu'il mange pas mes chips mais c'est une, une personne sympa en fait je, je pense que il a pas mangé tes chips Il y a de cela presque 3 mois nous avons participé à la Zilan 3 Et Guillaume et Lo avaient acheté des chips il faut, il faut préciser que nous avions en fait organisé notre petit menu Puisqu'on savait qu'on allait sortir à telle ou telle oui. place, tu vois Que Lo avait bien sûr payé etc et tout et tout On avait tous cette option tu vois, ce soir-là, on revient, tout a disparu, tout a été mangé. Et qui est le coupable Qui est la taupe pas... Vas-y, vas-y, c'est une partie. Oh, de, du... tu vas parler quoi, frère Concentre-toi, concentre-toi. Ok, tranquille. tranquille. Stress pas, stresse pas. Non, mais non, non, Juste... je ne suis pas fait assez pour bon, ça. Voilà, ouais, ouais. Bon, oh, en une 38, c'est pas grave, on a perdu 10 secondes. Oh, c'est pas mal ça en vrai. Voilà, mon gars. Tu tout souviens de ce niveau hein. On l'a tellement joué celui-là. Hein. Allez, tu te souviens. Oh Let's go, putain Let's go, mon gars Mec, c'est la première fois qu'on fait First Strike Let's go, putain, mon gars 49 secondes. C'est OK, hein C'est plus qu'OK, mais c'est presque notre PB, frère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Alors là, vous allez voir, il y a un Gigatrix. En fait qui est super compliqué. enfin super compliqué, qui est assez complexe à faire, vous allez voir. Parce que je vais aller chercher une voiture différente de celle que j'ai. C'est pour ça que je vais, vous allez voir, ma course. Hop, là, je sors là. En fait, ça, ça me permet d'aller récupérer ça. Cette petite voiture me permet en fait d'avoir des boosts ultra rapides. Si vous regardez bien. Et là, ce qu'il reste à faire, en fait, c'est Bichard, lui, va aller se placer pour la fin. Et moi, je vais devoir faire un trick un peu chiant. Qui est de faire ça, ça, et ça, et du premier coup. Oh, ouais, les magas, on est trop fort là. Ah, oui, voilà. non, on, est, on est chaud quand même ah, oh, c'est ok, hein. c'est ok, On hein. ah. Oh putain, on est trop fort. Nous oh, oh, oh, oh. en train de proposer un temps de malade. Hein. En tout cas pour nous. J'ai fini le niveau, frère. Oh, oh, oh, oh, oh putain de merde. Ouais, franchement, il y a 2-3 de chocs au début, mais c'est notre meilleur temps. On se lève, non dans la main ah pardon. je croyais que tu voulais lever pour en faire un admin de la poulets, poulets, poulets. Mec. On est premier de la poule mec C'est fait What Attends j'ai vu 14 minutes 32 frère vont raconté. que non Non c'est pas possible, on n'a pas fait 14 minutes 32 14 minutes 32 secondes ouais, On a PB 14 minutes 32 c'est notre PB C'est notre PB de 30 oh, bon. secondes N'importe quoi frère Je vais vous faire une confidence les gars C'est bon mais ça reste entre nous vous dites rien, vous, vous dites rien à personne. C'est moi qui ai mangé les chips. Y a personne qui le sait. Je l'ai même pas dit à Farès. On dit R, les gars, on dit R. Elle était trop bonne. <rire> <rire> non, non, non, non, non. Tout à l'heure, j'ai vu la catapulte là-haut. Et j'ai des petites peluches. Par hasard, si je cache une peluche dans le haut de la canapé, est-ce que ça gêne quelqu'un Sérieux que Je vous jure vais le faire. Nous, avec Dalil, on fait troisième. Ça fait plaisir. Nous, avec... Ça va Ça fait plaisir, les gars <rire> Oh, c'est incroyable oh, c'est incroyable La phase 1 est donc terminée. On finit premier de la phase 1, mais de très, très loin. Et franchement, c'était notre objectif. Quand on est arrivé à la LAN, j'ai dit à Gil, moi, ce que je veux faire, c'est premier de la phase 1. Oh, ça nous donnera le maximum de chance pour la phase 2. Pour cette phase 2, la gestion des groupes était faite différemment. En fait, on avait des groupes de 4 équipes, avec 2 premiers de chaque pool, justement, et 2 deux deuxièmes. Comme on était premier de notre pool, on tombait forcément contre un autre premier de pool. Et malheureusement, c'était quand même un dieu qui était assez puissant. Eliodar et Freshfire, l'un des meilleurs dieux de la LAN, et vous allez voir pourquoi. On commence donc cette deuxième phase de pool, avec halo 2. Un Insane Samy, il a grillé tes chips. Ah, ça a été supprimé instant par le modérateur. Ça va être très très très compliqué hein putain. Vas-y on va tout donner. Ok bon mesdames et messieurs ça part sur. Allo Déjà derrière, derrière. Oui, on y va. Là ils vont, ils vont, ils vont top là. Voilà. Il m'a one shot. Ok là-bas. Le sniper. En bas, en bas, ça arrive. Ouh. J'ai pris style qui monte. Je que ça à toi. Nice, je suis mort mais vas-y. Le fire avoir un falls derrière toi. Mort. Ok je monte. Ok ça arrive, ça arrive, ça arrive, sur notre gueule. Mort. Ça arrive, ça arrive sur ta gueule. Mort. Putain, chaîne, t'es trop fort. Mais il On va au TP. C'est très très très compliqué pour moi là. Hein. Genre ils ont vraiment beaucoup beaucoup d'avant. En bas y a des gens. Ouais. Jouer. joué. Bot leur dernier kill s'il sur le cloud. Deuxième On avait fait un début mec. On avait fait un début. Il incroyable. Je te couver ou pas Ah oh, oui là. A... Vers toi il y a des gens, là où tu vas, je vais remonter voilà. Là ça va être compliqué pour remonter, si on trouve ce si je pas un sniper et qu'on ne veut pas masquer, ça va être compliqué. Avec freeze fire il est tellement, tellement trop chaud. Encore Freezefire hein, freeze fire, c'est pas le même. Hein. Vers toi, vers toi. Troisièmement Dommage troisième. On s'est clairement fait défoncer sur Halo Mais on finit quand même deuxième de notre pool On gagne tous les deux 3 points On a l'équipe d'Eliodar et Fraisse Qui est pour le moment en tête Mais ça c'est pas étonnant Le prochain jeu c'est Worms Et comme je vous l'ai dit durant la première phase de pool Worms si tu veux focus une équipe Tu le peux J'ai mal au bide J'ai tellement mal au, as mal au bide Alors en vrai C'est le euh, stas. Ça peut être une appendicite <rire> C'est le mec qui Ouais ça, bah ça. là c'est sûrement ça d'ailleurs Il y a une pause après ou pas Oui je Histoire pas. que j'aille Ok je vais aller faire mon appendicite vite fait. Okay. Ça <rire> ai marre. Traduction Ghili Vachier, t'as tout compris mec. Oh, oh, alors juste recherchons un point sécurisé. Oh, yes. oh. Si, si, si, bien sûr. Oui, il y en a un oh là. là. Bon Attends, où ça T'es sûr là, que là. tu passes là, là, là Je te jure que tu passes. Ouais. ouais. Euh... En plus ils vont nous envoyer loin je crois. Ouais, c'est tendu. Est-ce qu'ils vont pas prendre des dégâts là Non, non. Ils vont, vont peut-être prendre un peu de KB. Je crois que mon verre il dégage là, je prends non, non. Oh, c'est pas moi qui dégage. Oh la chatte. Ah, il va prendre le parachute pour venir nous baiser je crois. Il, y a il, 30 de 30 de dégâts, il va des dégâts. 32 de dégâts, ça met Ouais, 30, c'était mort. Ça se trouve, il va faire STP. Non, il va mettre le, va mettre le, le truc qui explose autour d'après, comme, comme t'as fait en fait. Là, ça là, là, nous ouvre. Hein. Ah non, regarde, c'est ça. Ouais, ça nous ouvre quand même. Ouf. On a eu beaucoup de chat. L'autre, il est en bas. Oh, il est pas de mort. On a eu beaucoup de chat quand même. On a pris cher, mais on a eu beaucoup de chat. Oh, le bâtard. veut faire exploser. Ouais, il va tout faire exploser. Ouais! Ah, les donneurs, hein! Les donneurs. On a tout perdu. Oh. Non, celui en bas est pas mort. Vas-y, ok, vas-y, raid aérien. Raid aérien sur, el sur Eliodar, direct. Tu peux faire dégager, ça, ça, va te buter, ça va te buter, hein, crois, hein. je crois. Okay. Okay. Ouais, mais ça va exploser, frère. Tu prends des dégâts, bah, tu prends zéro dégâts. Ça non plus, tu prends zéro dégâts. Ouais. Ouais. Là, là, on est là. Ouais, on est pas mort encore. On va prendre un peu de dégâts, mais on meurt pas. Ouais. No. On est tellement mort. C'est dommage. Mais il, il va mourir là. C'est trop bizarre ce qu'il a fait. Il a il voulu toucher son verre, je pense. Oh bon, il nous reste le verre à 25. Ils vont se tuer entre eux, théoriquement. Non, je pense pas. Je pense qu'il veut essayer de nous tuer. Non, oui, oui. non. Ah, c'est missile auto Le vent, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent. Ouais. Non. Fais chier, putain. Ah oh non, ça fait chier que qui fassent premier. Putain, ils ont bien joué. Non, oh, jetpack. Ça passe pas Ça passe pas ça passe. Oh oh Oh non, non Oh putain, c'est trop <rire> bon pour nous, frère. C'est. Il Y'a l'admin, il lui a regardé la fait Bon, deuxième game. Putain, en vrai, franchement, c'est quoi eh, Notre poule est hardcore, mais franchement, je kiffe trop. Oh putain. Vraiment là sur la mine en plus Très bien joué moins 100. ouais un dernier mec celui à 47 il peut être pas trop mal en vrai Oh le c'est... le but contre son camp là mon gars Ah il va venir buter le mec à 47 du coup Ouais lui il est mort Ouais lui il est finito Qu'est-ce qu'il fait qu'on concasseur sur lui. Ouais. Ok celui est mort, celui ouais, est mort. Il a essayé de toucher l'autre. Il bon, est bon c'est ça, Oui. Concasseur Concasseur. Tu veux concasseur ouais, Derrière mais... on est là. Concasseur en mort. Oh Oh on a tellement de chats Moi je pense que tu de... Quitte à ce qui te tue. tes toi là, peut-être que tuera pas. Bien collé. Tu me mets là On essaie On essaie. Oh non. Non Nooo... oh, c'est fini. Ouais c'est fini. C'est fini mais comment il vient Mais non, mais non, mais non, faut voir s'il va réussir. Il va pas tirer Il va pas tirer là Ça passe, tu, oh tu penses oh ouais. <rire> lui comme ça, il descend derrière nous Il descend derrière nous Oui, bien sûr tire bien tout en haut. Voilà. Ça tue Oh yes, oh yes, oh la un Oh, oh let's go no! Putain mais mec on est trop bon Qu'est-ce qu'il fait TP. Ça passe pas Ça passe pas On ah, joué Bravo Bravo, bravo. C'était incroyable, ces games de Worms étaient magnifiques Peu importe comment on finit c'était magnifique ça frère Peu importe comment on finit cette lane, <rire> sachez que je prends extrêmement de plaisir à jouer c'était trop bien jusqu'à présent, j'ai trop, trop kiffé Vous l'avez vu, on a fait une sacrée performance sur Worms. On était plutôt contents, on a tellement bien joué. On finit encore deuxième sur Worms et ça nous met plutôt bien pour la suite de la compétition. Eliodar et Fraise finissent pour le moment derrière nous. Mais ils sont meilleurs sur Minecraft et sur Picunicu. Ça, on le savait déjà très bien. Pour la suite de cette phase 2, on était vraiment remonté à un bloc. On est toujours deuxième de notre pool. Et ça, c'est incroyable On s'y attendait pas du tout Le prochain jeu sur lequel on va s'affronter, c'est Minecraft. Et comme vous le savez, on n'est pas forcément avantagé. On va essayer de faire de notre mieux sur une pool où, justement, tout le monde est bon à Minecraft. Yes, parti Sachez j'ai toujours ma maman, mon frère, ma soeur, mon papa. En vrai, en vrai, je veux que je te dise un truc. Vous avez fini largement avant que je puisse finir. Yoda juste c'était meilleur. Pour le coup, vous l'avez vu, on n'était pas fiers. Minecraft, on a fait un peu de la merde. On a fini troisième et on n'était pas content. Il faut savoir que Minecraft est du coup là notre pire jeu. Et c'est un peu bizarre de se dire ça. C'est pas grave. Ça arrive pour le coup, mais du coup ça crée un classement qui est très très très très serré. Vous voyez Eliodar qui a 9 points, nous qui sommes à 8 points ex avec Cosmos et JL, et Bloods et Fire Aquafox qui ont 7 points tous les deux. Le problème de cette équipe qui est pour le moment dernière, c'est qu'ils ont le double vert sur Picunicu, du coup ils risquent de prendre pas mal de points après. Eliodar et FreshFire sont très bons aussi sur Picunicu. Cosmos et JL se débrouillent et nous on est vraiment hachés. Même si pour le coup, on a battu notre PB de 30 secondes durant la phase 1. En gros, c'est simple. Pour se qualifier, il faut qu'on finisse premier sur Picuniku. C'est parti Bonne chance à tous okay, J'ai passé. Bien joué. Je vais au fond, d'accord On fait la... notre premier passage, comme on faisait à l'époque. Vas-y, vas-y, mets-toi là. Ça nous l'a jamais fait ça va train. ça n'a aucun sens. Hein. Bon ok, plutôt bien, c'est niveau Merde. Pardon, pardon. c'est la montée normale. Putain. Oh attends. Oh, C'était incroyable ça. Ok, voilà. Putain quoi. Dommage. Évite de marcher sur les trucs, laisse-moi faire. Ok, c'est bon. Voilà. Là, on est bon. Oh, mais mec, putain. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On a perdu 40 secondes. Là, ça commence à devenir impossible. Ils ont de choc pareil. De toute façon, ils ont de choc pareil. On sait pas. Allez On y va. Et pourquoi t'as pas ta voiture Mais comment ça Ah, tant pis, c'est pas grave, t'inquiète, mec. Il y en a de Attention. GG, c'est fini. En bon, vrai, 1324, on n'aurait jamais pu finir. On n'aurait jamais pu les battre. 1324, c'est fini. Ah, on a été catastrophique sur ce run, frère. C'est pas grave. Ce Game Pass Challenge se finit donc ici pour nous. Je ne suis pas du tout mécontent de notre participation. En fait, je pense que c'est l'une des meilleures LAN en termes de performance qu'on a fait. Genre, vous vous rendez pas compte, mais accrocher autant des équipes qui avaient trade 5 fois plus que nous, c'est quand même. Incroyable, on était vraiment trop contents. Genre, on est sorti de cette lane avec le, la banane ici aux lèvres. Euh, la banane aux lèvres Ça se dit ça, la banane aux lèvres Je suis pas sûr. Mais on est sorti vraiment avec le sourire aux lèvres, mais genre comme jamais, on était trop content. La prochaine LAN, c'est les demi-finales, c'est ce qu'on s'est dit. On va essayer d'atteindre le plus haut niveau parce que ben on le mérite en fait. La vidéo n'est pas finie, donc je ne la quitte pas tout de suite. En fait, je ne pouvais pas vous laisser sans vous mettre le moment euh, le plus fraternel qu'on a eu dans une LAN, je pense. Pour cette LAN, il y avait 9 équipes qui venaient de la commune Minecraft, mais tout ça a fait que on s'est suivi durant 3 jours, 4 jours, toute la compétition. Faut savoir que à la fin justement de cette run pituniqu, on avait Sini Sefatu qui était qualifié en demi-finale euh, de sûr. Et on avait Restem Penagato qui est oui une situation un peu cocasse et je vous laisse ça ici parce que le moment va vous rendre heureux et personnellement le revoir ça me donne encore des émotions, ça me fait plaisir de voir ça comme on a été vraiment à fond derrière eux et, euh, et j'espère que en tout cas... Euh ça vous fera plaisir de voir aussi euh, ce genre de moment dans une LAN. Euh, si Valier et gagne gagnent Tita et Nico, il y a égalité, il y a câble réseau. Oh, ils sont ultra serrés Pour l'instant, si les résultats restent comme ça, on aurait Leaf qualifié et Tita Nico qualifié de l'autre côté. Tout à fait. Si ça reste comme ça en tout cas, et on va avoir la fin 12, avec euh, probablement euh, Tita et Nico. Effectivement, Tita et Nico qui vont, euh, qui vont bien sûr pouvoir finir. Et euh, Fire Aqua Fox Oh, non non oh, pas voilà, du tout. J'ai dit n'importe quoi. As Nico. Voilà ce qui se passe quand les okay. trois. Est-ce Est-ce qu est que t'as encore l'autre POV, Michel le On sait jamais. Oh là là, oh là là. Ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Ça okay. se passe oh, très mal. C'est une bonne grosse galère. <rire> C'est la même, bonne hein. grosse merde. Alors du coup là, il va falloir que mon régisseur me retrouve la POV de l'autre. Ah oui, oui, parce que comment je pensais. Je pensais qu'ils avaient de l'avance. Ça c'est vraiment dommage, il fait non. Eh bien mesdames et messieurs, c'est Guy et Bichard qui sont qualifiés Et ça c'est vraiment pas de chance Michel en régie Nagato j'ai dit n'importe quoi My bad Excusez-nous, on a eu un cafouillage en régie Nagato reste restop terminé en premier Ça se joue au lancer. Ça se joue au lancer. Oh, j'ai envie d'aller toutes les serrer dans mes bras. Mais c'est incroyable, il y aurait deux groupes Minecraft qui passent. Ils sont tous devant, regardez-moi oh, ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ils sont tous Et devant mais... là, ils sont tous Tout devant. Regardez-moi ça, ils sont tous là Ils sont tous là et quand un drapeau reste en camp. Venez tous, venez tous, venez tous. Venez tous, venez tous, venez tous, venez tous, venez <rire> tous, <'es> venez <Clinton> tous. Venez tous, venez tous, tout le monde là, tout le monde là, tout le monde là. Alors, je répète comment ça va se passer. Lui, il a déjà lancé son câble en mode pénétration dans l'air. Eh, hey, viens ici toi. C'est un truc qui parle de pénétration. Calme-toi, je t'entends. Premier lancé. C'est raté. Oh non, ça touche, ça touche. Oh on se sera... rapproche Le public est en délire hein. <rire> Peut être une multipov hein, mon cher euh, régisseur avec le public aussi. Hein. On a du public Ok Custom Oh C'est bon C'est bon, c'est bon C'est validé ah, Alors les deux joueurs d'un match, c'est ça... C'est validé Nico Attention peut-être Nagato Pour la qualification et c'est Aïe aïe, aïe, les pros du C'est fait monde. Tous ces jouer au lancer de câble internet. On rappelle évidemment les gestes barrières sont à ah, respecter. N'hésitez pas à porter des masques. Lavez-vous les et mains. Attention. Bien sûr. Bravo, bravo à tous ces joueurs des scènes de Liès et lancer. des applaudissements le lancer du câble internet qui n'est pas sur le gras. Il peut, il peut l'être. Félicitations, mesdames et messieurs. C'est vraiment une belle journée, bravo pour ce marathon de gaming. Désolé à ceux qui repartent chez eux, bredouille ou avec deux Xbox. C'est incroyable. Jusqu'au bout, les gars, putain d'émotion. Jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout. C'est content d'avoir vécu ça. Oh, viens, viens, viens, mon fat, viens. Oh non, mais... Vous le méritez les gars, oh, vous le méritez. Ouais, hein. Une journée incroyable les gars. Et du beau pour la commune Minecraft. Et du beau. La mafia UH au sommet. Nous on va couper, on va aller voir avec les autres et tout. Bon, on finit dernier de notre pool. Mais euh, en réalité, vous ceux qui ont vu, vous savez ce que c'est. Je pense qu'en termes de d'émotion, de, de, de... Et tout, c'est l'une des meilleures LAN que j'ai faites. Et, euh, et j'espère vraiment qu'on a pu, euh, à travers nos streams, à travers... Euh, juste nous vous faire passer toutes les émotions qu'on a pu ressentir en une journée Merci ouais. pour le soutien un truc de fou ouais. Moi, Moi, Franchement je, je, je, je tenais juste à remercier tout le monde ah Moi, ouais, non, mais de fou, Que ce, oh, soit, que que ce soit vous quand vous suivez Que ce soit les stream training ou les streams là maintenant Vous êtes là vous êtes présents vous regardez ce genre d'événement Allez beaux bisous. bisous à vous et à bientôt et du coup c'est la fin de cette vidéo Game Pass Challenge, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai décidé de faire une voix en fait un peu différente. En fait je sais pas si vous avez remarqué mais la vidéo tournait différemment que celle de la Zilane. La Zilane j'ai essayé de tout tourner à chaud, de faire des réactions à chaud etc. J'ai pris plus le temps de tout tourner à froid en fait. J'espère que la vidéo vous aura plu, que les moments que Bunkhead a tourné parce qu'il nous a accompagné. Je te remercie encore beaucoup Bunkhead. Euh, Rendez-vous toute la semaine en stream bien évidemment. La rentrée reprend pour tout le monde, bonne rentrée à tous. nos deux côtés, on va encore plus s'entraîner pour justement essayer justement... Justement Combien de fois j'ai dit justement cette phrase Bon. On va encore plus s'entraîner pour essayer d'atteindre justement... C'est pas possible <rire> On va encore plus s'entraîner pour essayer d'atteindre les demi-finales qui sont juste... Non mais c'est une blague <rire>